et nous na, avons traversé l'Amérique na latine, et bien que nous connectons avec Washington, et côté gagnant une délégation de journalistes vénézuéliens qui est de passage dans capital bah, la capitale fédérale, et qui, à la fois dans l'Amérique, ont interviewé, et ont parlé de rapport Haïti gené, avec Venezuela, surtout pour ça qui concernait le euh, dossier Petro-Caribéa. Lionel Demarat travaille sur ce dossier, ça, l'abdi nous plus. Le ha gouvernement haïtien, historiquement, a toujours représenté un allié pour Venezuela à travers a organismes el que le gouvernement a créé, tant que caribé C'est comme ça, Venezuela, ou plutôt gouvernement, de non? De... non? qu'un cambé contrôle îles dans les Caraïbes pour ça il offrit au fond l'argent qui passait à travers l'industrie pétrole noir qui relève les ça Venezuela arrive avec une garantie que une série de pays alliés a lui dans quelques forums internationaux tant que le cependant étant donné crise qui gagne dans l'industrie pétrole noir en particulier et dans le pays en général une situation qui vient plus compliquée à cause de corruption mais au que moment, côté industrie pétrole noire à traversé des difficultés, alors, même pays caraïbes qui fait partie pétro-caribéo, ils rendent compte de gravité de la crise là dans Venezuela. Y a une crise humanitaire qui conséquence sous a de mauvaises conséquences sur tout. Par exemple, dans le récent sommet des Amériques, là, y a un pays qui est Belize et remercier Venezuela pour appui Caracas-Bali à travers pétro -caribés. Mais en même temps, ils ont lancé un appel plein de sauter pour attirer l'attention sous situation Développé qu'a développée dans Venezuela. Alors, même pays qui a bénéficié du programme, Sayo, yo dit ça et, je fais et yo fait qu'on ait préoccupation préoccupation devant la crise Entonces, là dans Venezuela. Yo a attiré l'attention la eh, sur no la crise humanitaire et puis sur le fait que la démocratie bloquée dans Venezuela. La crise humanitaire et la situation de rupture démocratique que se a en Venezuela. C'était le journaliste vénézuélien Gabriel Bastidas qui visitait la voie de l'Amérique. Dans le jour jeudi 3 mai 2018, là, dans interview avec Service créole. Ici, Lionel Demarat, salle nouvelle, la voie de l'Amérique, là, Washington. Voilà, c'est des nouvelles, le monde sur la voie de l'Amérique. N'a pas une autre pause et pas une autre bonne pause là. On avec le dossier santé. J'aime d'annoncer tout à l'heure avant de nous entrer dans le dossier santé. Un regard des technologies avec avancement qui gagne la question plume qui est capable de permettre de contrôler la question cancer là. Reportage... Euh, marie Pierre, or oh, François-Michel. Voilà. One touch of this pen can detect cancer almost immediately. Well, it's a game changer because I was doing a case the other day with a surgeon and we had to wait an additional two hours because the current method takes that long. Aydan Zahadevash is a medical student and co-creator of the mass spec pen. He says the pen can deliver cancer results within 20 seconds and is much less invasive for the patient than the traditional method of confirming the disease. That process usually will involve taking out some of the tissue, which means cutting it from a patient. Our technology can detect cancer inside of a tissue without cutting it or altering it. A drop of water on the pen pulls molecules from the suspected cancerous tissue during surgery. This instrument, called a mass spectrometer, Then analyzes the water to determine whether cancer is present. Les amis, tout. a parlé de qui permettent que cancer là, dans tissu quoi même. Et on a fait transition pour nous parler de dossier santé. Cigarettes pas bon pour santé. C'est un bagage qui bien documenté. Et c'est peut-être ça, responsable de la santé États-Unis, il y a plusieurs dizaines d'années depuis monde qui était fumée. En réponse, compagnie qui fait cigarette, yo sur fait produit, côté monde pas respirer la fumée qui est cancérigène. Ça veut dire la fumée qui est capable de cancer. Dr. Scott Gatib, c'est commissaire administration qui régularise les manger avec médicaments aux États-Unis. Mes déclarations du fait sous question sous alternative pour vous faire fumer cigarette là. Compagnie qui to... fait cigarette, yodi, yo prévoit dans l'avenir, monde qui fume yod, pour faire une transition, soutien d'un produit combustible ou produits qui fait fe la fumée, pour utiliser nouveaux produits qui livrent nicotine grâce à moyens non combustibles et qui pallient à conséquences qui associées à la tabac là, la maladie à la mort. pense penser sa politique nous en fait, c'est accélérer transformation ça. Semaine ça. Responsable la santé aux États-Unis a envisagé pour approuver un nouveau système de livraison de nicotine qui gagne moins de risques que y les Icos. Contrairement à vaporisateur qui livre nicotine sous forme liquide, Icos là c'est via avec vrai tabac. qui chauffe les au lieu de bouler les brûler et il diminue risque la fumée toxique dangereux. Quelle critique fait qu'on est ça, c'est pas pour faire mon pis en santé. C'est une façon pour faire monde continuer à dépendre de nicotine. Matthew Myers a mené une campagne pour ne pas utiliser tabac. Mais la déclaration lui fait sous question. Which they claim were less harmful. Until now, Chaque génération industrie tabac tabac produit une nouvelle série de produits two, que dit qui fait moins mal. Jusqu'à ce qu'il y Pigo conséquence introduction à commercialisation produit sayo, c'était pour faire monio continuer à fumer. Alternative d'un coup ICOSLA fait partie d'un grand projet FDA pour diminuer niveau nicotine dans un point côté utilisateur qui dépend de nicotine capable de réellement suspendre l'utiliselle. Marie-Louis Pierre, Washington. Voilà, donc on eh, quito avec euh, vidéo surprise que nous aimons présenter en fin de journal chaque jour. Et on avons profité tout, a profité, voilà, on tout pour nous capables de faire une vidéo surprise. Tout changer, vous savez, pas qui en Le décollé, il y a un message fort qu'un pilatiste, un général véhiculé à travers chanté au GPRI. Et son message tout qui me décider haïtien. Et je dis à ces journalistes international, liberté de la presse, j'en ai dit là, dans le monde, il y a un rapport qui ici aux États-Unis, qui fait qu'on est, et, et, et journaliste qui a subi menace, malgré ça, la presse représentée comme institution ici aux États-Unis. Puis en Haïti, il y a trois organisations, qui sont MediaCom Media Communication Project, il y a HPN, Haïti Press Network, et puis il y a un syndicat de journalistes qui mettent ensemble, qui honoré 28 femmes, il y a 26 haïtiennes, femmes haïtiennes, et puis il y a deux autres qui, à l'étranger, c'est Marie-Luce Pierre, journaliste à la Voix de l'Amérique, journaliste de Carrière, et qui honoré Jodia, hein, qui reçoit une plaque d'honneur. Et vous ne pas faire jalousie, il faut en parler tout de l'autre journaliste, c'est un Pierre-Paul qui recevront une plaque tant un coup. marie luc de Vision 2000, Radio Kiskaya, pour ne citer ça ou seulement. un hein, Pilote, et Adonis Evelyn, journaliste correspondant à la voix de l'Amérique, Jacques parce que femme ville de provincial, journaliste, yo même honoré tout. Donc en gros, c'est ça qui a dominé l'actualité. Hein, et bien sûr, et, de, président Donald Trump, toujours l'actualité internationale. Hein, et depuis. Euh, Studio 18. Moi, c'est Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté au journal Radio-Sous-Télévision, jeudi 8 mai 2018. Là. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée.